Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je voulais euh, en fait répondre au questionnaire de Proust. Donc à la base c'est un jeu anglais du, du 19 e siècle où il y a différentes questions, des questions personnelles et il s'agit d'y répondre avec le plus de, de sincérité. Donc voilà, donc je vais répondre à certaines questions. Alors ma vertu préférée, donc je rappelle qu'il y a les trois, vertus, euh, quatre, euh, les trois vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité... Euh, il y a aussi les quatre vertus cardinales, euh, notamment euh, euh, la prudence, euh, la force, la justice, euh, euh, la tempérance. Je pense que la vertu, euh, ma vertu préférée c'est la foi, tout simplement parce que c'est de la foi que découlent toutes les autres vertus. C'est-à-dire que sans la foi, la, la, la charité n'a pas de fruit, sans la foi nous n'avons pas de véritable espérance. C'est vraiment la foi, le, le fondement de, de, de, toute, de, toute, de toute sagesse, de, de tout, euh, toute colonne vertébrale dans la vie, en fait. Ensuite, la qualité que je préfère chez un homme, bah, qu'il soit un homme, hein, tout simplement, c'est-à-dire euh, assez franc et loyal. La qualité que je préfère chez une femme, bah, là aussi, euh, qu'elle soit une femme, c'est-à-dire euh, douce, gracieuse, euh, assez soumise. Euh, le trait principal de mon caractère, bah, en fait, je suis catholique traditionnaliste. Donc, avec tout ce que ça implique, hein, euh, euh, je, je pense qu'un catholique traditionnaliste et conservateur, euh, vraisemblablement positionné euh, quand même plus à droite qu'à qu gauche. Euh, voilà. Euh, ce que j'apprécie le plus chez mes amis, en fait, c'est une certaine communion d'idées, hein, sinon il n'y a pas de dialogue euh, possible, et il n'y a pas de véritable euh, entente, je pense. Euh, donc en fait, ce que j'apprécie chez mes amis, c'est que c'est que c'est que oui, c'est qu'on peut avoir une discussion euh, approfondie en toute sincérité sur des thématiques euh, comme l'eschatologie, par exemple. Ou, euh, ou des théories du complot, euh, etc. Alors, mon principal défaut au joker, hein, je, vais, je vais appeler cette question, mon occupation préférée, c'est euh, prier. Parce qu'effectivement, euh, la prière... Euh, en fait, bon, moi, je, je prie, euh, j'essaie de prier assez euh, enfin, quotidiennement, euh, ne serait-ce que moi un chapelet par jour... Donc ça prend une demi-heure. Mais euh, disons que quand je prie, euh, il s'infuse en moi d'une certaine paix, une certaine sérénité. Euh, c'est vraiment apaisant de, de, pour moi de, de prier le chapelet. Euh, mon rêve de bonheur, bah, c'est le, le paradis. Effectivement, euh, notre vraie patrie est au ciel. Nous sommes en pèlerinage sur terre pour gagner le ciel. Euh, et nous ne serons heureux véritablement qu'au ciel. Et euh, moi je prie quand même assez régulièrement pour aller au plus haut des cieux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a différents niveaux au ciel, de même qu'il y a différents niveaux au purgatoire, de même qu'il y a différents niveaux euh, en enfer. Et euh, moi j'espère être euh, près du trône de Dieu, euh, voilà, dans les bras de Marie, c'est-à-dire vraiment avec les apôtres, vraiment au plus haut des cieux. Euh, J'essaye modestement de... C'est ob... enfin, mon objectif prioritaire dans la vie. Hein. Quel serait mon plus grand malheur ben, c'est effectivement d'être damné, d'être en enfer pour l'éternité euh, Je pense qu'on n'a pas idée de, de la souffrance que doivent endurer les damnés... La peine principale de l'enfer, c'est d'être privé de Dieu. Euh, mais aussi d'être en, en permanence en, en contact avec Satan et ses démons. Et bien évidemment, l'enfer est, est un lac de feu. Euh, bah, il, faut, il faut, je pense que enfin, l'enfer est... Euh, le principal missionnaire du ciel, c'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment prendre conscience que si on est éloigné de Dieu, euh, qu'on n'est pas dans une, dans une certaine forme de, de dévotion vis-à-vis -vis des autres, qu'on euh, qu n'a aucune considération pour les autres, on va se retrouver éternellement en enfer. Je pense qu'il faut vraiment euh, en prendre conscience. Euh, ce que je voudrais être, bah, c'est le plus sain possible. Euh, être le plus simple possible. Euh, moi je voudrais aussi euh, essayer de sauver un maximum d'âmes. Je pense qu'avec les, les moyens technologiques, euh, je pense que c'est assez euh, simple, entre guillemets, d'influencer de, des, des centaines, voire des milliers de personnes. Donc euh, j'espère sauver euh, voilà, des centaines, voire des milliers de personnes. Euh, en tout cas, les ramener sur, la, sur le bon chemin. Euh, le pays où je désirerais, où je désirerais vivre, ben, la France, en fait. Je ne m'imagine pas vivre ailleurs qu'en France. Même si je pourrais très bien vivre dans un pays anglophone, parce que je maîtrise quand même assez bien l'anglais. Je pourrais vivre aux États-Unis, en Angleterre au Canada assez facilement, mais bon, moi je, je, je suis français et j'ai grandi en France et je ne m'imagine pas vivre ailleurs qu'en France. Bon après il y a des couleurs, enfin il y a des, pardon, il y a des questions euh, sans intérêt, la couleur que je préfère, la fleur que j'aime, l'oiseau que je préfère, je vais zapper. Les auteurs favoris en prose, euh, bon en fait bon je, je pourrais citer Orwell ou Exclay. Euh, il y a certains autres livres que j'aime bien comme euh, Le Petit Prince de Saint-Exupéry ou, euh, ou euh, La Part de l'Autre d'Eric Emmanuel Schmitt c'est vraiment des livres qui, que j'ai aimé je pense faire d'ailleurs des, des, des notes de lecture parce que je vais relire 1984 d'Orwell et, et Meilleur des Mondes d'Exclèche je vais les relire donc je, je pense en faire des... Des, des notes de lecture en vidéo. Alors mes poètes préférés, bah, je citerai sans hésitation Baudelaire, que je place vraiment euh, au-dessus, vraiment, vraiment un cran au-dessus de tous les autres euh, poètes que j'ai pu euh, lire. D'ailleurs je pense relire Les Fleurs du Mal, euh, je pense qu'avec la, la maturité que j'ai... Euh, Bon, ça fait quand même longtemps que j'ai pas lu du Baudelaire. Ça doit faire 15 ans que j'ai pas lu du Baudelaire. Et je pense qu'avec la maturité que j'ai acquise, euh, euh, je pense que ça, ça, ça me ferait encore plus plaisir de lire du Baudelaire hein, qu'il y a 15 ans. Alors, mes héros dans la fiction, mes héroïnes favorites dans la fiction, je vais zapper parce que bon, euh, c'est pas si intéressant que ça. Hein. Ce sont des. Ce sont des, des personnages de fiction, donc euh, ils n'ont rien de, de vraiment matériel, de vraiment réel. Donc c'est pas... Euh, ils ont une forme d'inconsistance, donc pour moi c'est pas intéressant de, de s'attacher euh, à des personnages de fiction. Mes compositeurs préférés, alors euh, moi je, je pense que le silence, rien ne vaut le silence. Parce que c'est là où on, on a le recueillement nécessaire pour... Euh, pour être sous l'émotion de l'Esprit-Saint. Euh, moi, je pense que dans la hiérarchie musicale, le chant grégorien est vraiment la forme musicale euh, au pinacle, en fait. Après vient le baroque. Euh, en fait, je pense que la musique a... a, a, a, a, a, a un, pour moi, l'histoire de la musique est une lente dégénérescence, une lente décadence. Jusqu'à la musique moderne. Donc, après le grégorien est apparue la musique baroque. Et euh, pour citer un compositeur, euh, un de mes compositeurs préférés, c'est Jean-Sébastien Bach, par exemple. Et puis, euh, effectivement, après le baroque est venu le classique, après la musique romantique, et après, on, on rentre dans le XXe siècle avec des musiques, euh, bon, le jazz, euh, le rock, etc. Euh, L'histoire de la musique est une, est une lente décadence. Mes peintres favoris, alors effectivement je pourrais citer plusieurs noms, mais il euh, y a quand même un, un, un peintre que j'aime beaucoup, euh, qui est un peu au-dessus du lot, qui est, qui, est, qui est Magritte en fait. qui bon, C'est le courant surréaliste. Mais euh, ça, pose des... enfin, ça, ça, ça me parle, je ne sais pas comment expliquer ça, peut-être qu'il y a une part d'inconscient, mais euh, l'œuvre de Magritte me, me touche tout particulièrement. Alors, mes héros dans la vie réelle, euh... alors mes héros, mes héros dans la vie, euh, enfin, mes héros, euh, en fait, ce sont les saints. Pour moi, euh, il n'y a pas de, de héros sans sainteté déjà. Euh, le Saint par excellence, c'est bien évidemment Jésus-Christ. Euh, et puis, bon, euh, il y a aussi la créature la plus parfaite euh, de l'univers et de toute l'histoire de l'humanité, c'est la, la très sainte Vierge Marie. Euh, alors, mes, mes héroïnes, euh, alors Mes héroïnes dans l'histoire, bah, je citerai Jeanne d'Arc celle qui a sauvé le royaume de France, celle qui a sauvé la, la catholicité de la France. Et je pense que les, les athées, les personnes qui ne croient pas en Dieu, euh, devraient s'intéresser en détail à la vie de, de ce personnage historique, à, à, à ce, devraient s'intéresser à la vie de Jeanne d'Arc. Euh, et je pense qu'ils il seraient forcés de se poser certaines questions. Euh, parce que c'est un destin tellement, euh, tellement surnaturel que euh, on ne peut pas expliquer le destin de Jeanne d'Arc sans le, le surnaturel. Donc euh, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui ne croirait pas en, en Dieu euh, et qui s'intéresserait à la vie de Jeanne d'Arc serait peut-être amené à se convertir. Euh, alors quel. Quel personnage dans, dans l'histoire tu, tu, tu détesterais le, le plus euh, Je pense que c'est Lucifer. Euh, parce que c'est lui qui s'est révolté le premier contre Dieu. Et c'est lui qui a entraîné l'humanité dans, dans le péché originel. Euh, et ce qui me sidère, c'est que Lucifer, aussi intelligent parce que c'est une des créatures les plus intelligentes euh, de l'univers, comment Lucifer, qui, qui est le, le, certainement l'entité la plus, la plus euh, performante euh, intellectuellement euh, de la création, euh, comment ce personnage ne, ne, ne peut pas se convertir, en fait. Parce que Lucifer ne se convertira jamais. Alors que... Euh, il y a tout tout, euh, tout pour lui, je veux dire, euh, il voit Dieu, euh, il connaît tous ses plans, euh, comment une telle personne s'enorgueillit dans le mal, pour moi c'est un grand mystère, mais inutile de prier pour Lucifer, il ne se convertira pas, alors euh, ta nourriture et ton ta boisson préférée, bon je vais passer, ça n'a aucun intérêt, euh, non mes non favoris ça n'a aucun intérêt ce que, ce que je déteste par dessus tout ça n'a aussi aucun intérêt le fait militaire que j'admire le plus euh, je ne sais pas j'ai pas euh, la guerre m'intéresse pas trop hein, euh, je, je, je pense que je suis pas assez euh, je me suis pas intéressé à l'histoire de la guerre pour pouvoir répondre à cette question euh, la réforme que j'estime le plus euh, alors Là je vais plutôt reformuler la question, euh, la, ré la réforme que j'estimerais le plus pour moi c'est euh, qu que la religion catholique redevienne religion d'état comme elle a été euh, sous l'ancien régime, enfin elle a été euh, implicitement. Et euh, je pense que la, la première chose que devrait faire un, un, un dirigeant, euh, quel qu'il soit à va dire, dans n'importe quel pays, c'est de, de mettre la religion catholique comme religion d'État, de manière à ce que la religion catholique euh, infuse toute la législation, infuse toutes les institutions, et donc œuvre euh, au salut euh, des âmes. Le don de la nature que je voudrais avoir, euh, bah, j'aimerais voler, j'aimerais pouvoir voler, comme les oiseaux. Euh, voilà, c'est comme ça que je pourrais répondre à cette question. Euh, comment j'aimerais mourir Eh bien, en état de grâce et sans trop souffrir. C'est-à-dire, en état de grâce pour être sauvé, hein, pour, euh, parce que c'est le but, le but du jeu. Le but de toute existence, en tout cas humaine, c'est d'être sauvé, de mourir en état de grâce. D'aller au ciel, d'aller euh, se fondre en Dieu, en quelque sorte, hein, que, que Dieu soit tout en, en nous, et Dieu au ciel est tout en tous. Mon état d'esprit actuel, euh, voilà, j'essaye je, je, je, de me concentrer sur le, le questionnaire. Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence, là je vais passer, ma devise favorite, euh, là non plus, j'aime pas trop avoir de devise, je, je suis pas... Ma devise favorite, ce serait la, les évangiles, l'intégralité des évangiles, mais euh, j'aime bien la phrase euh, « Dieu fait ma route », que je, je pense qu'on peut l'attribuer à Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc. Dieu fait ma route. Voilà, que Dieu fasse notre route à toutes et à tous. A à bientôt pour une prochaine vidéo.